Isaac Newton, 1643-1727, scientifique et philosophe anglais, est notamment connu pour ses travaux en optique et la théorie de la gravitation universelle dont il est à l'origine. La légende raconte que c'est en voyant tomber une pomme d'un arbre qu'il aurait commencé à élaborer cette théorie. En 1667, dans son œuvre majeure, Philosophia Naturalis Principia Mathematica, ou Principes Mathématiques de la Philosophie Naturelle, il explique que tous les corps de l'univers s'attirent réciproquement du fait de leur masse. Ainsi, lorsque l'on étudie deux corps, on sait qu'ils s'attirent l'un l'autre. La terre attire le soleil, tout comme le soleil attire la terre. La terre attire la lune, tout comme la lune attire la terre. Une trousse attire un stylo, tout comme ce stylo l'attire. Un garçon attire les pommes, tout comme les pommes s'attirent entre elles et attirent le garçon, etc. La gravitation aussi appelée interaction gravitationnelle, gouverne tout l'univers. La gravitation est une interaction attractive à distance. Elle s'exerce entre tous les objets du fait de leur masse. C'est pourquoi on la qualifie d'universelle. L'interaction gravitationnelle ou gravitation expliquée par Newton peut être modélisée par des forces comme toutes les interactions. La gravitation s'exerçant entre deux objets A et B peut être modélisée par deux forces notées, vecteur F de A sur B et vecteur F de B sur A, de même direction et de même valeur, mais de sens opposé. La valeur de ces forces est donnée par la relation suivante. Avec F de A sur B et F de B sur A, les forces en newton, M de A à la masse de l'objet A, et M de B la masse de l'objet B en kilogrammes, G, la constante de gravitation universelle, qui vaut 6,67 fois 10 puissance moins 11 newton mètre carré par kilo au carré, et D, la distance séparant le centre de gravité des deux objets en mètres. La valeur des forces de gravitation s'exerçant entre deux objets augmente quand la masse d'un ou des deux objets augmente, quand la distance séparant les deux objets diminue. L'interaction Terre-Lune La Lune reste en orbite autour de la Terre, car la Terre exerce sur elle une attraction de même nature que celle qu'exerce le Soleil sur les planètes. Cette attraction est réciproque. La Lune attire aussi la Terre, comme en témoignent les phénomènes de marée. Le niveau des mers et océans situés face à la Lune s'élève localement, marée haute, puis quand la Terre a fait un quart de tour sur elle-même, environ 6 heures plus tard, ses mers et océans ne sont plus face à la Lune et leur niveau s'abaisse. L'évolution de l'univers Selon la théorie du Big Bang, l'univers est né il y a environ 13,8 milliards d'années suite à l'explosion d'un point où était concentrée toute la matière. Depuis, l'univers est en perpétuelle expansion. Les galaxies s'éloignent les unes des autres et nous ne sommes pas aujourd'hui en mesure de dire si l'univers est fini ou infini. La formation du système solaire a débuté il y a 4,6 milliards d'années à partir d'un nuage de gaz et de poussière. Elle a duré plus de 500 millions d'années. La gravitation a joué un rôle essentiel de sa naissance à sa structure actuelle.